genre de choses. Comment on genre de choses en sorte, euh, depuis que je euh, suis c'est que mon père ne me fasse pas rentrer à la maison, parce que il refuse absolument tout contact. Et... je crois que, quand je vais à la maison, ma mère elle est malheureuse parce qu'elle m'a dit oui, c'est plus un et puis t'es tout seul dans ton coin. C'est parce que on ne sait pas comment ça se passe. Si je vais toujours bien, si tu... comment je vais comment jouer, du moins. Là, il y a besoin d'être un peu protégé. Alors. Oui, quelque chose, et puis d'être un peu entouré, de mieux entouré. Bon, vous plaignez un peu que les gens parlent pas, qu'on donne pas facilement la main comme ça, bon, ça On sait qu'on ne donne facilement la main, si, on mais peut... c'est une main. Moi, euh... bon, si c'est bon, vous serrer la main, tout le monde me sert la main, Si vous vous, vous entendez la question, vous dites bonjour, quelqu'un. Il vous regarde un petit peu bêté, puis vous dites bonjour. Ça, ça, ça va plus loin. Bon, hein quand on vous a dit qu'il y avait des gens qui, qui avaient envie de vous rencontrer juste comme ça, pour bavarder un moment. Ça ne m'est pas arrivé. Non mais là, Denis, vous a dit que nous, on oui. avait envie de vous rencontrer. Vous, êtes, oui. vous, vous êtes venu pourquoi Ah, je suis venu euh, pas. Je suis venu pourquoi exactement On m'a dit que je verra. Euh, alors je verra. C'est pas la question que vous me pouvez poser de quoi il s'agit. C'est mieux. Je cherche une réponse à... Je cherche une réponse à... J'en ai de la vie dans le fond. Ouais. Ça va être dur, parce que dans l'hôpital, je me trouvais carrément face à face avec des à des gens qui sont ailleurs, quoi. Vous avez sorti l'hôpital, là Non, pas encore hein. Mais en face à va pas terminer. Moi, j'ai passé trois ans dans un hôpital. Ah oui bon, Pas le même genre, mais... Oui Ans, et au bout d'un moment, c'est vrai, on se sent bien. moment euh, on entend mon en temps avec notre propre solitude, et puis, qui est toujours là et qui vous pose des questions. Donc, fait, euh... Et pourquoi vous, ben, vous pensez que quand vous sortez, vous allez voir des gens qui sont... Pas d'accord a... avec moi. Euh, euh, donc, moi, je bon, me dit, « Mario, je sors dans la rue. » Euh, je suis à Carrefour, par exemple. Bon, ben, j'oublie ma montre, euh, je demande l'heure, euh, parce que toute la, ma façon de demander l'heure, ça, ça, ça fout les gens. Hein. C'est plus naturel, quoi. Euh, oui. Ah oui, oui, comme... Euh, c'est que la façon de... est ce que c'est, on, ce on est... Comment dire... Euh, je sais pas comment dire quand Ça enfin, que la façon de dire de, de, de réponse, de la réponse qu'on a, bon, c'est déjà gênant. Vous dites bon, mince, ben, si vous êtes parti d'une belle journée, et puis que vous dites bon, ben, je demande de quelqu'un. Si c'est si positif, avec un sourire, ça va. Sinon, ma ben, ben, foi. Mais vous demandez de quelle façon. Ah ben, je dois vous dire d'une façon normale. Ben alors, pourquoi ça Eh ah ben, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont agressifs dans la réponse, c'est tout de suite. Donc c'est la vie qui est restante, ça tu Ouais. Tu viens. Ou à la manière, je sais pas, s'ils sortent de l'usine. De l'usine ou du travail, oh, oui, c'est c'est ça. ça. Donc là, ça, ça doit pas vous faire peur, parce qu'ils sont, sont comme ah, vous. Non, mais par exemple, ça. Ils Il y différentes choses, brof. C'est que c'est un autre endroit que vous Euh, oui. Sans, sans doute. Euh... C'est important, même si une fois qu'il de l'hôpital, ne demande pas grand chose, c'est vrai, hein. mais le fait d'avoir une connaissance. Hein. Même s'il si n'est pas particulièrement... Si même s'il pas particulièrement amical, euh, si vous en ait baladé au moindre, euh, au moindre euh, petit besoin, euh, ça fait rien. Mais je peux avoir un copain, par exemple, je avoir un copain qui vous sert la main un peu tous, tous les jours, qui vous propose d'un rencontre sportif ou... je sais pas, mais ça, c'est dur hein. C'est pas facile à manger que... De... Pas facile. Et vous avez inventé ces problèmes là euh, dès que vous êtes sorti de 3, 3 ans de l'hôpital, vous l'avez fait Ouais. Vous avez ben, sorti, vous avez trouvé les copains Vous avez pu faire les copains euh... Non, on m'a trouvé méchant. Mes... C'est mes copains qui m'ont trouvé méchant quand je suis Ah bon C'est <rire> euh... un peu. Ouais. ouais. ouais. ouais. Bon, moi, j'ai toute une flopée de copains, de, pas de copains, de, de cousins, euh, de cousins en dehors de l'hôpital, euh, mais qui vont. Ils vous disent bonjour tout en distance, en distance. Ils ne viennent pas vers euh, vous comme ça les grands, ils demandent à serrer la main, hein. Viens, je te paie quelque chose à boire. Encore, encore, encore, encore, ça, enfin, tout ça. Pour parler à.. Pour parler de, de n'importe quoi même. Avoir ces chances-là, rien faire. Allez, où, où sont les Vous Où sont les armoires où on peut se faire des amis et, dans les balles, samedi soir, tout ça. Mais et, et, moi ça c'est fini, moi, les balles, tout ça, quand il est, c'est pour écouter, t'es amusé, puis écouter un peu de musique à la rigueur. Si c'est musique, hein mais euh, sans ça, part ça, au cinéma, au cinéma, c'est pas toujours facile. Puis à 30 ans, vous savez, 30, 30 ans, moi personnellement, je sais que c'est pas n'importe quoi, même l'amitié de, de, de quelqu'un qui est plus jeune que moi, hein. mais c'est pas facile. Hein. J'ai hein. mes soeurs, j'ai mes soeurs à vrai. C'est pas mes soeurs à ils sont... Ils sont tout... <rire> tout le temps occupés. Tout le temps, ils... Ah non, je pas le temps, il faut que je fasse ça. Euh, non, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de temps de tac. Temps Pourtant, il faut y ce se Ah non, c'est en... un bouillard, quoi. Mais... avoir des sujets des ouais. enfin, un sujet de conversation. Oui. Euh... Sujet faut avoir un sujets de conversation. conversation, tout dépend de ce qu'on a fait la veille. Hein. Ça peut être plus ou moins intéressant. Hein. Et hier, vous avez fait quoi Oui. Hier, ce que j'ai fait, j'ai fait... Hein. J'ai eu de la télévision à partir de 5 h Je me suis... Je me suis reposé à l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait hein. Je que je hier. Je On ne savait rien. Me supposez qu'on soit dans un café, vous oui. venez là, puis, oui. puis, ben, je sais pas, moi je veux bien vous parler, mais il faut, faut que ce que oui. vous avez fait hier m'intéresse un peu pour que je puisse m'y mêler aussi. Oui, effectivement. Qu'est-ce fait hier? où j'ai téléphoné pour avoir une place de travail. Non, mais vous savez, quand on rencontre des gens, ils n'aiment pas tellement savoir ce que vous avez fait hier. Hein. Ils vous disent, euh, quand ils vous le disent, ils vous disent genre, euh, ben, ben, que je te fais Ils vous invitent à, à boire. Et après, ils s'embrassent les pressés. Si j'ai n'est pas pressé, euh... si j'ai un petit ennui, il vous le il me suggère. Si... Euh... Enfin, c'est une c'est pas ça. Moi, On habitait chez un jusqu'à l'âge de, de 20 ans, j'ai toujours eu des de bons copains. Quoi. On était trois, on était tout le temps ensemble, ne serait-ce que dans les sorties du samedi soir. Euh... La musique, tout ça, était hein, musiciens tous les trois. Non, enfin. Une... Mais on a essayé de former un plutôt que s'enlever. Ça, c'est ça va encore quand on est jusqu'à jusqu 18 à 21 ans. Après ça. Bon, pour ma part, j'ai dû quitter la ville, j'ai dû quitter Chamonix pour venir ici à la Et je me suis retrouvé face à, à toutes sortes de, de problèmes. Hein. je vous muet tout à coup, enfin, un accident, je veux dire, un ouais. coupé, ou on a, je veux ouais, dire, je un sais chose comme ça, sais ça sais vous sais embêterait oh Oui, voilà, pour ouais. bon, ça, je ne sais pas que... Puisqu'on a du mal à parler, finalement, parce que c'est difficile, personne ne ouais, veut ouais. parler, ça serait peut-être pas plus mal comme ça. Qu'est-ce qui serait embêtant, quand même Mais tu vois, je pas beaucoup mieux compris. Euh... Non, non, qu'est-ce qui serait embêtant, justement, si... Pour... On dit qu'on ne peut pas parler, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas envie, mais alors on peut, on peut se taire. Hein, mais... Oui, on peut se taire et puis souffrir tout seul, quoi, mais, mais sans ah. ça, euh... moi je ne suis pas tellement... pour ça, hein, je me... Pourquoi les balles, c'est fini, fini Oh, parce que... Parce que... sais pas... Bon. Ça me croit euh, super, que ce soit, mais enfin, je trouve qu'il y a des choses qui sont, qui sont vulgaires. quoi. Il y a des gens qui se disent ben, il y a une façon, mais je sais pas, mais, de danser, de... Ah, moi, je me fous de l'amour, quoi. Alors, ça m'a passé, quoi. Parce que tout comme fait, tout tous pari, à partir de 18 ans, si on a un bal c'est pour rencontrer une petite amie. Hein, qui vous écoute. Et puis, euh, mais sans ça, euh, bon, ça m'est arrivé. J'ai chance là, ça s'est duré un an. Bah pouf, tiens, Si on vous donnait le choix, vous aimeriez mieux parler. Mmh. Ou écouter. Ou, ou écouter. Non, je vais... Franchement, je, pense, je préfère, je préfère m'exprimer, quoi. Dépend de... si le petit copain est hein. ce Moi j'ai mon frère et soeur les jours quand, quand on a quitté chez Monique là. Ils se sont fait très bien, hein, ils se sont plein d'amis, on va aller chercher à la maison, c'est vrai. Mon frère il n'était pas encore marié, chez copains, il venait les chercher en voiture euh, tous les samedis soirs comme ça. Hein et ma soeur c'est pareil, mon frère et lui c'est pareil, ils viennent tous, euh, oui, chacun vie, ça, il se soirée, sa vie, pour les anniversaires. Euh, euh, mes mes frères frère, qui s'intéresse beaucoup à... Au sport il fait n'importe quoi, il a pas les hockey. Depuis il est le à... grand-homme, hein. il a pas les hockey sur glace, il, a... il a joué au football, il a au football, enfin il... il va dans une école de MJC, vous savez, une école de jeunes, quoi. Ça, ils sont assez.. J'ai l'impression de ne commencé... ah, pas avoir de pas, de pas avoir pu suivre un... certains événements, quoi. Hein. Et puis leur. C'est venu comme l'a pas pu suivre. Je sais pas que suit nous. non, je vais être dessus parce que je connais quelqu'un, qui m'a. Ça a été une double déception, hein, parce que pour moi et pour elle aussi, de moi ne pas l'avoir comprise, et puis elle, ne pas avoir fait d'efforts, euh, certains efforts. Hein. Mais moi j'ai eu du mal à. J'ai eu du mal à m'adapter à la ville quoi. Les patrons sont différents que. ont une mentalité différente de. de Savoyard. Ils ont une façon de travailler. Et est souvent... Est souvent. un désastre. Quand commence un désastre Mais... Ils sont pas, s'imposent comme tel quoi. On s'impose, ils sont là. C'est patron. On fait ça, vous ça. On vous fait savoir tous les jours. Parce si ça. C'est oui. ah, bah, pas pour, pour ça, moi, c'est pour mmh. euh... euh... bah, a... Ça, c'est, on essayé de se séparer, et puis ils étaient entre fait deux eaux, On se sépare, on ne sépare pas, on se sépare, pas, on se sépare pas. Ils sont restés comme ça en ballant pendant trois ans. J'ai poussé un site mes frères et soeurs, et... et on a fait contact avec la... la rudesse du climat qui tend bien. Hein. C'est pas toujours bon. Ça aussi Oui. Puis demain, ça ira aussi Je pense que oui. Mais chez tout le monde, il y a des choses qui vont... qui vont pas tout à fait, tout en un nombre. Oui, mais ça peut pas... C'est compliqué, quand vous restez sans parler, à réfléchir, Donc, ça vous, vous plaît. Parlez... à quoi ah, oui. Vous à l'intérieur, vous-même Non, même. non, c'est vide, j'ai la tête vide. Je pense absolument à rien. Je Mais ça vous embête un peu quand même, non oh, ça Non, ça m'embête, non, ça m'embête pas. Oui, mais pourquoi vous êtes à la... la... Pourquoi vous avez... Vous avez senti le besoin d'aller à l'hôpital, alors je choisis le besoin de l'hôpital parce que je trouvais que, ça... que j'étais submergé souvent le soir, j'avais envie de sauter par la fenêtre. Alors je me suis dit que je fermais un robinet, enfin que je, je fermais le robinet assez fort, je le redévissais, pour... je le remettais pour voir si les portes étaient pareilles. je regarde deux, trois fois si j'ai bien fermé, deux fois sur la de... porte. Et trois fois ah Oui, oui. Parce ah, je ah, le fais douze fois. Deux fois. Deux fois et comme j'ai trois clés, <rire> ça me fait 48 fois rien pour fermer une porte. Non, mais sans mentir, soit disant au moins 20 fois. Non, mais c'est valable, non seulement pour le ID, pour la porte, on ferme en nous, c'est valable. Si pour la lumière, on l'éteint... Et ça vous paraît pas normal mais, ah, Moi, ça me paraît normal, moi. Ah, non. Oui, mais c'est un même inquiétant, hein, je veux dire... Euh, bah, par et inquiétant à la fois, que... Je fais la même chose que vous, en oui. plus, puis je vais par l'hôpital pour ça. Non, mais enfin, on peut pas dire que je sois spécialement pour ça, parce que là, j pendant que j'étais à l'hôpital, j'en ai parlé, j'en ai parlé, ouais. mais... Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre, alors que je commençais vraiment à vraiment me répéter des choses sans cesse.